Salarié à mi-temps chez Eric depuis bientôt deux ans. Euh, j'ai comme formation, j'étais jusqu'au BTS, donc bac +2 en agricole. Et depuis, j'ai travaillé essentiellement. J'étais salarié dans plusieurs exploitations depuis. Mes parents étaient agriculteurs en exploitation entière, donc euh, très vite j'étais baigné dedans. Donc, euh, donc ça, ouais, ça, ça, ça, ça me plaît comme métier. Donc du coup, assez rapidement, à partir de 12 ans j'ai commencé en formation agricole, je travaille euh, que euh, 39 heures par semaine, donc pour moi niveau horaire, euh, mes horaires sont bien définis, euh, chez Eric c'est 9h euh, jusqu'à 18h, 18h j'ai fini ma journée, j'ai mes week-ends, j'ai mes congés payés, donc c'est travailler en agricole ou travailler euh, dans une entreprise euh, hors agricole, pour moi il n'y euh, a pas de contraintes euh, plus qu'ailleurs. En plus il y a l'amour du métier aussi, euh, c'est vrai que moi j'aime bien contact des bêtes euh, autour d'être euh, sur les tracteurs, c'est plaisant comme métier.